Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureux de vous présenter un nouvel épisode d'Albert vous explique. Comme vous le savez pour certains, je suis le directeur de la clientèle privée de Nalo et aujourd'hui je vais vous parler des contrats retraite et de leur transférabilité et ainsi tout ce que vous allez y gagner. Alors, comme vous le savez certainement, l'épargne retraite existe depuis longtemps en France. Alors il y en a différents, PERCO, article 83, MADELIN, PERP, etc. La loi Pacte votée en mai 2019 euh, a eu le souci de simplifier beaucoup de sujets, notamment l'épargne retraite. Ces différents contrats vont se réunir dans deux plans épargne retraite, autrement appelé PER. L'un c'est le PERE, hein, PER entreprise, et l'autre c'est le PERIN, PER individuel. Donc on a bien compris que PER individuel, bah, vous souscrivez de, de votre côté, et le PERE, PER entreprise, bah, c'est via votre entreprise par conséquent les PERCOL, PEROB et Perrin, hein, c'est les acronymes, bénéficient désormais de la possibilité de transfert total de tous les contrats. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par, exemple, par rapport à Nalo et vous C'est que vous pouvez transférer votre PER sur un PER Nalo, c'est-à-dire que vous en fait vous clôturez le PER que vous avez aujourd'hui, vous transférez les fonds sur un PER Nalo et vous y gagnez beaucoup en frais, en digitalisation, en performance et en personnalisation. Euh, le problème, c'est que souvent, on ne sait pas trop en fait, ce qu'on a pu euh, souscrire. Heureusement, le gouvernement a pensé à tout et nous l'en remercions. Euh, il a créé ce site info-retraite.fr. Vous retrouverez le lien euh, dans un petit message sous la vidéo. Et qui regroupe tous vos contrats que vous avez souscrits précédemment. Par conséquent, vous vous connectez à cet espace et vous allez savoir bah, qu'est-ce que, qu que j'ai pu souscrire comme contrat. Et une anecdote intéressante, notre directrice marketing, Ophélie, avait souscrit un contrat d'épargne retraite en 2005. Elle avait complètement oublié ce machin-là et elle a retrouvé cette information grâce à cet espace. Je vous recommande chaudement de transférer votre PER dans un PER NALO pour les raisons suivantes. Première raison, les frais. J'en ai reparlé dans une autre vidéo faite précédemment, dont vous retrouverez le lien en dessous. Mais euh, les frais, c'est une euh, dominante importante dans la performance au cours du temps. Et il suffit de 1% de différence par an, c'est énorme. Deuxièmement, vous avez accès à des conseillers privés qui sont d'anciens euh, banquiers privés ou euh, ayant travaillé en family office. Donc, ça veut dire que vous avez accès à des interlocuteurs compétents en la matière et même d'ailleurs beaucoup plus globalement que pour votre per en gestion de patrimoine global. troisièmement la digitalisation 100% digital pas de papier tout est numérique signature électronique gestion dans votre espace client vous pouvez tout voir vous pouvez remettre de l'argent en quelques clics etc et pour toute autre spécificité vous pouvez retrouver tout cela dans une vidéo que j'ai faite précédemment et comme je vous ai dit tout à l'heure vous retrouverez le lien juste en dessous de celle ci merci à tous d'avoir suivi cette vidéo vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver plein d'autres informations sur le PR.